Expatrié dans un pays sans jamais y être allé, là j'achète dans un pays euh, sans jamais y être allé. Il n'y a pas la volonté de vendre pour vendre quoi. Voilà l'état du marché, voilà aussi les choses qui peuvent potentiellement se passer, voilà les points positifs là sur le, le, le bien en question, les points négatifs aussi. Une vraie transparence sur euh, tous les coûts aussi. Ah, mais est-ce qu'ils ont pris ça en compte Et donc je reviens dans le tableau et je me dis ah bah oui, ils l'ont pris en compte. On sent le parcours du vécu. En fait. Et puis c'est des petites choses, effectivement, l'accueil, la, la, l'aéroport qui, qui était une surprise, les, les moments de convivialité ensemble, euh, la découverte effectivement euh, de, de la ville aussi. Il euh, y a toute une expérience autour. Mmh. Je m'appelle Cédric, j'ai 40 ans, je suis marié, euh, je suis papa de deux petites filles euh, de 1 an et demi et cinq ans et demi. Je, je suis expatrié à l'île Maurice là-bas et euh, depuis un an et demi maintenant. Et je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, donc plusieurs boîtes euh, dans le domaine du digital d'une manière générale. Aujourd'hui, je me concentre euh, la grande majorité de mon temps sur euh, la gestion du patrimoine, l'investissement. Je suis passionné par euh, cette thématique. Donc euh, beaucoup euh, de différentes euh, classes d'actifs, euh, immobilier, c'est la raison pour laquelle je suis ici, euh, bourse private equity, crypto, or, etc. Et j'anime aussi une communauté d'entrepreneurs investisseurs et je suis aussi créateur de contenu avec ma chaîne YouTube où je parle de ces thématiques qui me passionnent. Euh, bah toi, en fait, oui. <rire> concrètement. Ah, là, je suis en recherche mode d'opportunités d'investissement et de, mais en création de résilience. Et de l'immobilier un peu partout euh, diversifié dans le monde, donc à euh, bah, Dubaï, euh, Royaume-Uni, Riga, j'ai déjà de l'immobilier en France. Euh, tout ça en recherchant plutôt des opportunités d'investissement qui soient autant que possible clés en main. Euh, où j'apporte de l'argent en clair, et que derrière, bah, soit ça génère du rendement par du locatif euh, d'une manière assez classique soit par euh, le fait de ben, du faire du flip un achat euh, rénovation en revend ou simplement de bien acheter et de revendre derrière voilà ce genre de choses donc c'est ce que tu proposes via life invest euh, et d'une manière euh, en tout cas jusqu'à maintenant au moment où je fais euh, ce témoignage ça a été euh, euh, parfaitement mené euh, en en confort complet quoi euh, réellement et c'est exactement moi ce que j'attendais pour développer par ouais. rapport à riga euh, bah écoute j'étais assez sensible à ton argumentaire mmh. euh, et c'est ce que je te disais tout à l'heure j'apprécie le fait que tu, tu proposes pas du riga juste pour proposer du riga parce que tu y es euh, tu proposes euh, cet endroit pour investir parce que bah, on est pas on est pas n'est pas en haut d'une euh, d'un point de vue immobilier, il euh, n'y a, a pas une, euh, une augmentation des prix, telle qu'on peut avoir euh, dans certaines parties en France, euh, ça a beaucoup poussé à Tallinn, parce que Tallinn, je regardais aussi, c'est toi qui m'a dit euh, écoute, ça me semble plus judicieux effectivement d'aller sur Riga, euh, en termes d'opportunités actuellement d'investissement, on a des, des places comme euh, Dubaï aussi, où moi j'ai mis des j mis de l'argent, où effectivement là ça a beaucoup poussé aussi, donc pour du long terme, euh, c'est pas forcément, euh... voilà, ça se discute, hein, mais, mais, en tout cas, moi, je suis plus dans une stratégie de flip là-bas. Et, par contre, il y a d'acheter, de garder, voilà, ça me semble cohérent par rapport à l'attraction du pays, par rapport à la fiscalité euh, qui est attractive, par rapport à la sécurité qu'on retrouve ici, par rapport à la simplicité au niveau de l'administratif, par rapport aux frais qui sont faibles d'un point de vue acte notarié, d'un point de vue euh, frais de transaction. Euh, voilà pour toutes ces raisons et puis moi je, je découvre Riga aujourd'hui avec beaucoup de plaisir parce que sincèrement c'est une très bonne surprise à plein de niveaux euh, propreté euh, calme euh, la, la, la taille le, la beauté du lieu euh, on, on, voilà le, le dynamisme que l'on peut ressentir ici euh, ça donne tout ça une impression très très positive et je un sentiment aussi pour avoir vu d'autres capitales, hein, bien entendu, euh, quelque chose qui est sous-coté aujourd'hui. Et déjà, il y a une dimension de réellement posséder la propriété, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Euh, tu m'en parlais justement du Mexique, où il y a cette problématique de réellement posséder. Je vis à l'île Maurice, mais je, je, je n'ai pas acheté, je n'ai pas pour prévision d'acheter ou d'investir là-bas, parce que ceux qui sont expatriés, qui ne sont non-citoyens, n'ont accès qu'à certains programmes qui sont limités, où les prix sont très différents de ce qui est accessible pour le, le citoyen mauricien, et qui est complètement drivé par les décisions gouvernementales, et ce qui fait qu'on est complètement à la merci de, de changement de politique là-dessus, qui viendrait complètement casser la valeur du bien qu'on a acheté à un moment donné. Euh, le, le fait de ben d'avoir là la... alors ça, ça, ça va pas faire ça, ça va peut-être en, en hérisser certains mais disons qu'on n'a pas la problématique aussi l'insécurité pour moi réglementaire que l'on a en France pour les propriétaires euh, qui est de ben si la, la personne ne paye pas on peut la faire sortir on peut voilà c'est chose qui est beaucoup plus compliquée en France c'est une vraie source d'inquiétude pour les gens qui qui ont de l'immobilier. c'est un vrai facteur à prendre en, en compte euh... Bon, euh, je ne vais pas développer ce, ce, cet aspect, quoi, mais euh, voilà, c'est aussi quelque chose moi, auquel je fais attention. Euh, le, la, et c'est ce que tu apportes et ce que tu fais avec, je trouve, brio, c'est d'apporter justement un, un, une expérience, et un accompagnement où c'est du clé en main. Qui est exactement dans, moi, ce que j'en cherche, c'est « Ok, j'amène de l'argent », et, euh, et, euh, et derrière, bon, bah, bien sûr, il y a quand même des décisions à prendre, mais tout l'aspect administratif, euh, recherche de d'interlocuteurs, euh, qui va faire les travaux, le suivi, etc., bah, ça, c'est quelque chose qui est pris en charge bah, par Life Invest, et euh, c'est exactement le type d'opportunité que je peux rechercher. Donc, de la renta, de la sécurité, euh, de la résilience, du placement aussi, de la protection, parce que ça reste de l'immobilier, et du clé en main. Alors bah déjà, le rapport humain, c'est important. Euh, la sensation de, de confiance, on a signé là aujourd'hui du papier qui donne tout pouvoir sur euh, du coup l'appartement, euh, sauf la possibilité de le vendre. Euh, et, et donc ça, c'est important qu'il que, qu y, qu y ait effectivement de la confiance, euh, le, le, la transparence je t'ai parfois posé des questions, effectivement, euh, en venant titiller euh, pour savoir, ok, qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Et tu as répondu euh, toujours en toute franchise. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui est appréciable et qui est apprécié. Euh, et puis aussi le fait que je ne connais pas, pour le moment, d'autres boîtes qui font ce que vous faites, en fait. Donc euh, pour moi là aujourd'hui je je je je, je n'ai pas je n'ai pas euh, de, de, je ne vois pas de concurrent donc euh, voilà pas de pas d'alternative non plus mais euh, mais euh, euh, c'est pas pour cette raison que comme j'ai expliqué tout l'aspect euh, euh, tout le process est très bien pensé on sent vraiment que de bout en bout ça a été réfléchi pour être ben, exactement comme des gens pour des gens comme moi donc euh, voilà, ça, ça rencontre son public. Et quand on mangeait ensemble hier, c'est exactement ce que je, je disais. C'est on sent que c'est naturel. C'est plein de C'est des petites choses, effectivement, l'accueil la, la, et l'aéroport qui était qui était une surprise. Je ne m'y attendais pas. Euh, le, le, les, voilà la petite les, les, la paire de chaussettes Triga. Voilà les moments de convivialité ensemble, euh, la découverte effectivement euh, de, de la ville aussi. Il euh, y a toute une expérience autour et euh, d'ailleurs c'est aussi ce que je partageais tout à l'heure je disais euh, bon bah même là si je perds en totalité mon investissement ce qui est euh, une probabilité infinitésimale hein, sauf le, si une si je sais pas voilà je sais pas ce qui pourrait se passer mais mais bah je regretterai pas parce que il euh, y a l'expérience l'ouverture d'esprit que ça crée la découverte euh, qui ça euh, na, na, na, dans une perspective long terme et moi dans une approche d'investisseur euh, qui, qui, qui cherche à me diversifier et qui cherche à apprendre en permanence euh, n'a presque pas de prix quoi. Mmh. Ma partie préférée c'est d'être là aujourd'hui, voilà d'être d'être ici à Riga. C'est vraiment le, le, la, la chose qui me marque le plus, c'est ça, c'est le fait d'être sur place, de, de, de prendre, d'être de venir dans un pays que, dans lequel je n'étais jamais venu. Euh, et de découvrir, euh, découvrir ce lieu euh, et, euh, et la manière, voilà, de tout le process, en fait. Euh, plus de passer, euh, clairement, aussi du temps euh, avec toi, quoi. Voilà, c'est ma partie préférée. C'est vrai que, euh, voilà, je, je suis accompagné d'un ami euh, avec qui on a investi, on a acheté chacun d'un appart dans le même immeuble. Euh, ça, c'est aussi quelque chose qui est apprécié, où toi-même, tu possèdes des appartements. Euh, donc, euh, tu, tu manges du pain que tu proposes. Ouais. Et, et c'est ce qu'on a évoqué. C'est lui qui a souligné la chose sur le fait de pouvoir du coup en fait réserver comme ça un apport en, en un clic en payant en carte de crédit en ligne quoi. C'est quand même génial. C'est encore enfin c'est vrai que moi je l'ai fait euh, naturellement etc. Mais lui vraiment souligné la chose et, et, et, et il a eu raison de le faire euh, que ce, je, je ne connais pas aujourd'hui euh, d'autres prestataires de services, d'autres entreprises qui propose ça, en fait. Et je pense qu'il y a un bel avenir pour ce que tu fais. En fait, en soi, c'est ce que je voulais exprimer tout à l'heure, en disant que même si je perds mon investissement, dans tous les cas, ça vous aura vous valu le coup, parce que le fait de, de se dire, ok, alors je, suis déjà, je me suis déjà expatrié dans un pays sans jamais y être allé, là, j'achète dans un pays sans jamais y être allé. Et et du coup c'est rien que ça en termes d'ouverture d'esprit que ça amène en termes de sortie de zone de confort aussi euh, en termes de ouais, de nouvelles connexions dans mon cerveau que c'est en train de créer et de du coup de, de capacité que ça m'ouvre à avoir d'autres opportunités euh, voilà c'est d'un point de vue dans ta, le sens de ta question de comment euh, d'un point de vue patrimonial bah pour moi, c'est, euh, de mon point de vue, encore une fois, hein, avec mon parcours, etc. Hein, c est, c est, c est, pour chacun, c'est différent. Mais pour moi, c'est le plus gros apport. Clairement. Et euh, là, c'est vraiment, euh, moi, je le vois comme une première brique, avec l'objectif de l'expérimenter de bout en bout, de d'en de, en parler, de créer des synergies. Moi, je voudrais euh, pouvoir ensuite créer des club deals avec ma communauté, euh, faire des choses ensemble, aller sur des deals plus gros. voilà Il y a, y a du potentiel ici. Et donc, euh, bah, comme souvent, j'aime bien expérimenter en partie, euh, en tout cas le process de bout en bout, et de voir ok, euh, prendre de l'expérience de ça pour ensuite scaler. Quoi. Il y a un vrai apport de valeur, quoi. Il y a un vrai souci. Ça, c'est quelque chose qu'on sent de manière, euh, j'ai dire, le terme est viscéral, en fait, dans la l'expérience qui est créée et le, le, le souci, voilà le Okay, tu t'occupes de c'est inclus dans le le, le prix pour l'hôtel, euh, l'accueil, euh, les le, ces moments de convivialité, le fait de, de le souci aussi de ok qu'est-ce que je peux améliorer tu vois c'est parmi les premières questions que tu m'as que tu m'as posé c'est ok euh, est-ce que tu as vu des choses que je pouvais améliorer qu'on pouvait faire mieux avec ça donc euh, voilà le, le le souci du client en fait le souci de l'expérience et et je le redis avec la sensation, pour toi, c'est naturel. C'est vraiment quelque chose où on a l'impression que c'est vraiment pas forcé. Il y a du plaisir à vouloir être, à vouloir que l'expérience soit appréciée et que ce soit quelque chose de, de positif, quoi. Donc, ça rejoint aussi une sensation de, de bienveillance, puisque il n'y a pas, moi, c'est vraiment un truc que j'ai perçu dans, dans le process. Alors, il n'y a pas la volonté de vendre pour vendre, quoi. C'est vraiment de, de dire, ok, ben voilà l'état du marché, voilà aussi les choses qui peuvent potentiellement se passer, voilà les points positifs là sur le, le, le bien en question, les points négatifs aussi. Euh, une, une vraie transparence sur euh, tout, tous les coûts aussi. Ça, c'est vraiment apprécié aussi, c'est vrai. Euh, dans les projections de rentabilité, c'est un, un détail moi que j'ai trouvé plutôt très fin sur euh, tous les coups qui vont s'ajouter. J'ai eu la bonne surprise d'ailleurs de me dire « Ah, mais est-ce qu'ils ont pris ça en compte ?» Et donc, je reviens dans le tableau et je me dis « Ah, bah oui, ils l'ont pris en compte. Okay. » euh, Et on sent le parcours du vécu, en fait. Du, du, du fait que tu as expérimenté tout ça. Tu es passé au travers de tout ça. Tu es passé au travers de toutes ces difficultés et de dire « Ok, ben, là, j'amène un truc où je, je capitalise sur toute l'expérience que j'ai pu... Euh, avoir tout le réseau que j'ai pu tisser euh, et j'amène un, un, voilà, un, le, le, vraiment ce package euh, complet pour euh, des, des personnes comme moi quoi le truc là là là, là, là, là quand tu vas tu ça en place ça va être l'effet le, de levier puisque là c'est de l'achat en pur cash quoi alors à, à charge euh, je dirais euh, on peut voilà en font prendre, mais on peut très bien aller acheter tu veux des, des chercher derrière de de, de genre je l'ai pas fait parce que j'ai un surcroît de liquidité de toute manière mais euh, tu vas te dire OK ben je peux mettre du collatéral euh, et, et emprunter pour faire cet achat mais de pouvoir mettre en collatéral l'appart alors ça pourra se faire d'ailleurs potentiellement dans une deuxième sens, des pistes qui y aura à explorer ça sera passionnant de faire ça ensemble mais voilà ce, cette brique supplémentaire ça va ça va être assez chouette et, et je serais assez heureux d'ailleurs de, de suivre la chose et, euh, et potentiellement de participer à, la, à, la, à le déploiement de celle-ci. Ok, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la résilience. Voilà, clairement. Euh, je, je, je, je pense à un membre de ma communauté, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit. Là, il dit, ok, ben, moi j'ai 2 millions de patrimoine, sauf que c'est des millions de patrimoine immobilier ils sont sur 50 km et et moi je me et lui d'ailleurs il, il en a pris conscience d'ailleurs en fur et à mesure en me suivant sur ma chaîne ok en se disant ok bah, et notamment avec ce qui se passe d'un point de vue politique en france réglementaire et puis disons le, le, le un certain niveau de d'insécurité de, de, de, de, de, de, de géopolitique qui peut qui peut euh, augmenter et euh, eh bien, se dire « Ok, je suis en fait à risque parce que je suis euh, trop focalisé sur une zone géographique, même, même en termes de diversification, juste sur la France. » Et euh, à mon sens, aujourd'hui, pareil, on en parlait tout à l'heure, le, le game est mondial. quoi euh, Il faut être au-delà du monopays. Je pense que c'est une... En termes de résilience, en tout cas, une erreur. Euh, on sait pas on est dans, dans, moi, mon parti pris, c'est mobile et adaptable et résilient. Et dans un monde qui évolue très, très vite, euh, qui s'annonce ben, aussi de, du fait de l'évolution, qui peut être extrêmement enthousiaste, mais aussi plus chaotique, plus incertain. Euh, et pour ma part, en tant que parent, dans une projection euh, sur le futur, euh, ça me paraît important, dans un objectif aussi de transmission patrimoniale, et d'enrichissement intergénérationnel, ben de créer maintenant les bases, ce socle de résilience. Euh, en, et pour ça, bon ben, l'immobilier en investissement est quand même un, un élément qui, qui est important. Et donc de, de se positionner comme ça avec des biens un peu partout dans le monde. Euh, en essayant de trouver à chaque fois des choses où on est, comme on l'évoquait tout à l'heure, la pleine propriété. Enfin, voilà. euh, ça me semble, ça, ça, ça, moi en tout cas, je, pour les personnes qui ont déjà quand même un certain niveau de patrimoine, euh, ça me paraît plutôt cohérent, euh, surtout quand on a des solutions comme euh, celle que tu proposes, euh, de, de, de se déployer en fait, en, dans des pays comme, euh, comme ici, la Lettonie.